Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu as vu, j'ai ressorti le tableau blanc. Aujourd'hui, on va parler de capacité d'emprunt, du calcul de ta capacité d'emprunt pour éviter de faire des recherches inutiles pour après ben, te retrouver malheureusement avec un refus de prêt parce que tu auras mal fait tes calculs. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, c'est vrai que ta capacité d'emprunt, c'est quelque chose qui est un petit peu... Euh, obscure, euh, souvent bah, euh, tu essayes de choisir des biens, de trouver des bonnes affaires, une fois que tu as ta bonne affaire, tu négocies un prix et une fois que tu as ton prix, tu vas voir le banquier pour essayer d'obtenir ton crédit et là il te dit, ben bah non, euh, vous êtes coincé avec votre capacité d'emprunt, vous ne pouvez pas acheter ce bien et ce qui fait que tu as perdu un temps précieux. Donc ce que je te propose de découvrir aujourd'hui, c'est une méthode très astucieuse, c'est de partir à l'envers en calculant ta capacité d'emprunt. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire et bien, simplement, plutôt que de partir du bien pour emprunter, essayer d'avoir le meilleur crédit et en fonction de ta mensualité, ben, essayer d'avoir le loyer qui convient, il euh, faut bien être conscient d'une chose, c'est que quand tu investis dans l'immobilier, tu vas chercher un bien à un endroit déterminé et cet endroit déterminé, en fonction de ton type d'exploitation, eh bien, le loyer va être déterminé. Il y a un prix marché de loyer, même si tu peux le monter ou le descendre un petit peu et eh bien on va partir de ça en fait on va partir du loyer de ta, de ton taux d'endettement maximum qui aujourd'hui avec les recommandations du hcsf est de 35% et eh bien en fonction de ta situation on va voir jusqu'à quel montant tu peux emprunter pour rester dans les clous alors deux choses importantes à savoir c'est que le taux d'endettement maxi le taux maxi, aujourd'hui, il est à 0,35. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on ne pourra pas dépasser, puisque ça va être réglementé par une loi où ça l'est déjà depuis l'été 2021. Voilà, ça dépend à quel moment tu vois cette vidéo. Et euh, les loyers, ben, quand le banquier, lui, fait un calcul de loyer, il va pondérer le loyer, c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que 70% du montant du loyer. On va dire que tu es dans un secteur où tu vas faire de la location meublée, avec un loyer de 600 euros par mois ce loyer de 600 euros par mois il est pondéré à 70% ce qui fait que en réel et eh bien pour un loyer perçu de 600 euros et eh bien euh, ton banquier lui va prendre en compte que 420 euros donc on part dans l'hypothèse où tu as un loyer de 620 euros mais seulement 420 euros retenu par le banquier. Alors comment on va se faire ce calcul Eh bien c'est simple, le taux d'endettement c'est quoi C'est les charges plus donc ton échéance de prêt, la future échéance de prêt qu'on va calculer, divisé par tes revenus plus le loyer. Donc ça c'est des éléments qu'on a, tes charges. On va partir sur une hypothèse. Tu as aujourd'hui 1000 euros de charges entre euh, bah, peut-être ton loyer, euh, peut-être un, euh, un prêt consommation, un prêt auto ou alors le prêt de ta résidence principale. Il faut bien partir sur une hypothèse. On va faire simple, 1000 euros de loyer. Au niveau des revenus, tu as euh, on va dire tu es en couple et tu as 4000 euros de revenus. Donc là, ça te fait un taux d'endettement initial de 25%. Et le loyer donc, que tu vas percevoir, donc, plus 420 euros de loyer hein, qu'on a ici, ce qui fait que ça te fait 4420. 420. Donc, maintenant, ce qu'on va déterminer, c'est quoi C'est ça qui est ici. Hein. Ça, en fait, c'est égal au taux d'endettement. Hein. Voilà. Tout ça, donc charge, donc tes charges, hein, charge plus prêt divisé par l'ensemble de tes revenus, ça doit te donner un taux d'endettement maximum de 35%. Donc maintenant, petit calcul, ça on le passe de l'autre côté. Bon, je te refais pas les cours de maths de sixième. Hein. Donc ici en fait ton prêt il est égal à 4420 multiplié par 0,35 moins euh, les 1000 que tu as ici. Euh, tac, on va te mettre des parenthèses si tu veux t'y retrouver. Ce qui fait que ton prêt ici, il est égal à 547 euros par mois. Tu peux utiliser des applications après ou euh, des calculateurs que tu as sur, euh, sur Internet et tu verras que 547 euros par mois, tu vas avoir une capacité d'emprunt d'environ... 118 000 euros sur 20 ans voilà ce que tu vas pouvoir emprunter c'est le principe du calcul inversé ça c'est ce que tu vas pouvoir emprunter ça veut dire que là dedans tu as ton budget avec ben, tout ce que tu vas mettre dans ton prêt donc tu as ton budget de travaux les frais de notaire etc suivant la manière dont tu empruntes et si tu as un bien qui va te coûter plus que 118 000 euros et eh bien le reste tu devras le mettre en apport. Et le fait d'avoir ce calcul-là, eh bien, à partir de ça, eh bien, tu sais les biens que tu vas devoir chercher, tu sais les montants que tu ne devras pas dépasser, les budgets travaux que tu ne devras pas dépasser en fonction de ton bien. Et ça te permettra de gagner énormément de temps et d'éviter de faire des démarches inutiles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, tu cliques sur la petite clochette. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao